Heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel des Arts et Métiers pour ces deux cérémonies de remise de prix. Ce soir, c'est la 18e cérémonie du prix Marius Lavey et c'est la 17e édition du prix André Blanc-Lapierre de la SE. Alors, pour ouvrir cette double cérémonie, je demande d'abord à son président Alain Béret de me rejoindre sur scène. Alain Béret, c'est ancien président de l'Université de Strasbourg et ex-directeur général de la recherche et d'innovation. Merci d'avoir accepté de présider cette double cérémonie. J'invite également François Gerin, président de la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication, la fameuse SEE, à remonter sur scène. Merci. Et enfin, Pierre Brézet, président de la Fondation Marius Lavey. Alors, c'est vous pouvez l'applaudir, bien sûr Alors Pierre, ces, ces prix que nous allons remettre sont très complémentaires hein, ce soir. Vous pouvez prendre le micro devant vous. Voilà, effectivement, cette soirée s'inscrit dans le cadre des Journées nationales des ingénieurs, qui va pendant toute la semaine être émaillée de manifestations qui ont comme vocation de mettre en lumière les ingénieurs, leur parcours, leur rôle dans la société, leur rôle par rapport à l'innovation. L'innovation qui est un sujet de, de débat sociétaux aujourd'hui. Euh, les ingénieurs, les inventeurs sont les principaux auteurs, mais on le verra tout à l'heure avec de belles personnalités. Elles ont aussi une réflexion qui dépasse leur simple rôle technique et euh, pourront expliquer un petit peu quel est leur parcours et j'espère donner envie à beaucoup de, de jeunes de suivre leur pas. On a choisi depuis quelques années de coupler le prix Marius Lavé qui s'adresse à des, plutôt des ingénieurs qui ont fait leurs preuves, blanchis sous le harnais avec un prix mettant en, en honneur euh, des jeunes euh, fringants. Et donc, ah. François Gérin, cette année, nous a fait le plaisir d'accepter de remettre euh, le prix Blanc-Lapierre euh, dans, euh, dans le cadre de cette complémentarité. François Gérin, président de la SE, quelques mots. Oui, en l'occurrence, on parle des jeunes et de leur donner envie. Là, il s'agit d'un prix, le prix André Blanc Lapierre, qui est remis à un meilleur rapport de stage. Alors, Il y a plusieurs niveaux, niveau régional, interrégional, national. Et c'est une motivation forte pour des jeunes qui ont fait un stage intéressant de pouvoir le valoriser sous cette forme et le mettre en compétition. On va faire sa connaissance dans un instant. Alain Beretz, président de cette double cérémonie, c'est important de mettre à l'honneur comme ça, à la fois le travail d'ingénieur et puis aussi ce talent de savoir innover, de voir avant les autres. Oui, oui tout à fait. Je crois que l'innovation à tous les stades, c'est quelque chose d'important. Et je crois que ce qui va être important ce soir, c'est de voir du concret. Euh, bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai un parler vrai. Euh, dans l'innovation, il y a beaucoup de blabla, euh, beaucoup de, de lieux communs. Et bien là, on ne va pas voir du lieu commun, on va voir des talents, on va voir des personnes remarquables et des, et des histoires remarquables. Et ceci, sur les, je crois que c'est très important aussi d'avoir le couplage entre le prix jeune et euh, des histoires qui ont aboutis ou qui sont en train d'aboutir. Parce qu'un de nos principaux investissements qu'on doit faire, et c'est l'ancien président d'université qui parle, c'est les jeunes. C'est-à-dire c'est leur formation, c'est leur motivation. Donc je suis aussi très content qu'il y ait ces deux prix. Bien, alors voilà, le ton est donné, pas de blabla ce soir, des vraies innovations. On va essayer d'être à la hauteur de ce cahier des charges donné par notre président. Allez, on commence avec donc le prix André Blanc-Lapierre, remis par la SE. Et c'est vous, François Gerin, qui allez nous, nous présenter, grâce à un petit film, oui. euh, que vous allez commenter, ce, ce prix, et puis la SE. D'accord, donc c'est une petite vidéo qui est extrêmement rapide pour vous présenter les activités de la SEE, la Société des électriciens et électroniciens, et de la technologie de la communication et de l'information. Donc nous avons une grosse activité de conférences et congrès en particulier cette année, dans des domaines très variés, comme les radars, comme les avions plus électriques. Nous avons des publications, donc 5 numéros de la R2E, et une étude sur l'Internet des objets. Nous avons des clubs techniques qui travaillent dans les domaines de la cybersécurité des réseaux intelligents, des systèmes de communication électronique, des radars et sonars, du stockage de l'énergie et des nouveaux moyens de production, de l'éco-conception dans l'ingénierie électrique, et enfin des systèmes électriques, je dirais principalement les réseaux électriques à des degrés de tension différents. On a des partenaires privés qui s'associent à nous, je n'ai pas le temps de lire toute la liste, mais principalement des gens de l'énergie, des gens euh, qui sont compétents dans la R&D avec euh, le CEA ou System X et puis des opérateurs euh, de télécom, Thales qui est un partenaire important. Nous travaillons beaucoup avec euh, des grandes écoles comme Centrale Supélec, euh, le SME euh, et en l'occurrence, on le fait maintenant avec la conférence internationale des grands réseaux électriques pour donner envie à ces jeunes dans le domaine de l'énergie électrique et de l'électrification croissante de la société, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a donc une compétition de jeunes talents, à la fois dans les écoles, on en verra d'ailleurs un exemple ce soir, et aussi dans les premières années de carrière. Ça, c'est un élément très important que nous avons développé avec le SIGRÉ. Alors j'en viens maintenant à quelques transparents sur les grands prix eux-mêmes pour vous montrer la variété des, des grands prix. On a donc un grand prix qui euh, fait honneur au général euh, Ferrier, grâce auquel euh, la tour Eiffel existe encore, puisqu'il y avait euh, placé des, des expériences qui ont évité qu'elle soit démolie 20 ans après sa construction. Et là, il s'agit de récompenser donc, un ingénieur ou un scientifique qui a apporté euh, un concours, euh, euh, je dirais signalé, dans les systèmes d'information et de communication. Pour donner un exemple, cette année, il a été remis à une jeune femme qui travaille chez Orange Labs et qui a développé les systèmes d'antenne pour la cinquième génération de réseaux mobiles. Donc c'est vraiment hyper pointu. Je ne peux pas rentrer dans les détails, elle pourrait le faire bien mieux que moi. Ensuite, le prix Glavieux-Brillouin qui est décerné par la s 2 e et l'I3E en alternance. Cette année, c'est Glavieux qui a été très connu pour le développement des turbocodes qui servent dans tous vos appareils GSM et qui était euh, professeur euh, encadrant des chercheurs à l'école de télécom euh, Bretagne, maintenant l'IMT Atlantique. Et donc c'est la partie euh, sciences de l'information et de la communication. Et puis les années pair, donc c'est Briouin, qui est lui dans le domaine, euh, je dirais, de, des composants et systèmes électroniques, donc euh, du hard et du firmware. Ensuite, la médaille Blondel, donc, qui récompense un ingénieur scientifique, qui a permis de développer des concepts nouveaux dans les domaines des industries électriques et électroniques. Donc vous avez toutes les dates si vous voulez vous porter candidat, mais il y a des limites d'âge parfois, des limites <rire> maximales à ne pas dépasser pour être candidat. On passe au suivant. Donc là, je vais ouvrir un scoop ce soir. Nous lançons en ce moment même un prix de thèse qui sera sur le même modèle qu'André Blanc-Lapierre, au niveau régional où nous travaillons, puis interrégional et national. Et on aura le premier résultat à vous annoncer l'an prochain, puisqu'on aura réalisé le cycle complet. J'en viens maintenant au prix André Blanc-Lapierre. Donc Vous savez peut-être qu'André Blanc-Lapierre, qui est décédé en 2001, il était né en 1915, a fait normal sup, c'était un grand physicien et un mathématicien et qui a euh, évidemment été membre de l'Académie des sciences, et il a développé donc euh, une théorie sur euh, les probabilités et les systèmes de fonctions aléatoires. Il a été euh, très connu aussi pour avoir euh, été le directeur général de SUPELEC dans les années euh, 60-70, et avoir vécu donc le transfert de l'école euh, sur un plateau euh, bien connu qui s'appelle le Moulon. Et en l'occurrence, ce prix est organisé donc, dans les régions de la S2E, région Ouest, région Midi-Pyrénées, région Rhône-Alpes. Et il y a une compétition interrégionale qui est ensuite organisée, puis le niveau national qui est décerné. Et c'est ce qui nous amène ce soir avec le candidat qu'on va avoir le plaisir de vous présenter. Alors on va faire connaissance avec ce, ce candidat, ce candidat lauréat national, on l'a compris, pour le prix André Blanc-Lapierre 2019, Florian Picot. Vous pouvez l'applaudir. Florian Picot, vous êtes ingénieur aéronautique, diplômé de l'ENAC, expert en IHM, interface homme-machine. Vous avez cinq minutes, cinq minutes on peut dire beaucoup, pour nous présenter un peu... L'innovation qui vous vaut ce prix aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Euh, je vais vous présenter rapidement le, le stage que j'ai fait en, à Thales Avionics en Angleterre, où je me suis intéressé à l'amélioration du pilotage dans des environnements visuels dégradés à l'aide de symbologie. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter le contexte opérationnel des pilotes de Chinook qui évoluent dans, dans de tels environnements. Euh, donc pour le contexte opérationnel, euh, c'est les pilotes qui effectuent des vols à haute vitesse et à basse altitude pour voler sous la couverture radar et donc éviter d'être détectés. Ils peuvent effectuer de tels vols dans des conditions visuelles dégradées. Donc euh, les repères visuels qui sont normalement présents dans de bonnes conditions météorologiques sont dégradés voire inexistants. Donc par exemple... Euh, euh, par exemple la, la fumée, le, le, le sable, la pluie et la nuit. Mm -hmm. il y a, euh, donc, ça, génère, ça peut générer de la désorientation spatiale. Et, les, et dû euh, à la proximité de l'aéronef avec le sol, le risque de collision est augmenté. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans le cockpit du Chinook Alors, il y a deux, deux pilotes. Euh, les pilotes. Le pilote aux commandes assure la sécurité immédiate de l'aéronef et le pilote qui n'est pas aux commandes utilise les instruments euh, du bord pour euh, essayer de détecter les obstacles, estimer la distance qui, euh, qui sépare les obstacles de l'aéronef et guider oralement le pilote. Euh, voilà. Donc, les deux pilotes ont à leur disposition des lunettes de vision nocturne, une caméra infrarouge et une map en deux dimensions. Euh, pour essayer de détecter ces obstacles. Donc j'ai essayé de, de rassembler des études de facteurs humains pour comprendre la source de la mauvaise compréhension situationnelle des pilotes dans de tels environnements. Voilà. Euh, donc pour pouvoir améliorer la conscience situationnelle des pilotes, il faut commencer par savoir ce que c'est. Donc il y a plusieurs définitions. Une première définition linéaire à l'échelle individuelle. Qui est la perception, compréhension, projection. Concrètement, un, un pompier, il perçoit de la fumée, il comprend qu'il y a un feu, et il va projeter ses actions, les actions qu'il doit faire pour l'éteindre. Et dans une dans une équipe, euh, chaque membre de l'équipe a une à pro, sa propre euh, euh, sa propre conscience situationnelle de la situa de sa propre conscience situationnelle, et ça implique que chaque chacun doit avoir une certaine conscience de une certaine conscience situationnelle pour accomplir une tâche, une tâche particulière dans le cockpit du Chinook il faut, il faut prendre en compte en plus les systèmes qui, ont, qui apportent eux aussi une certaine perception et donc euh, euh, on n'a plus une, une représentation complète et linéaire à l'échelle individuelle mais une multiplication des perceptions euh, qui sont plus petites et plus, qui se superposent plus ou moins donc, dans ce contexte, les pilotes ont affaire à une multiplication des, des perceptions. Euh, chaque image euh, à laquelle ils ont affaire diffère au niveau de, de, du contraste de la couleur et du champ. Et donc, leur, le, le gros problème, c'est d'arriver à, à non seulement déchiffrer chaque image individuellement, mais aussi de les fusionner pour former un tout cohérent. Donc euh, là, par exemple, sur les deux images du bas, on voit sur la première image optique, entourée d'un cercle blanc, un réservoir, euh, d'un cercle rouge, un réservoir blanc, que ce même réservoir disparaît totalement sur l'image infrarouge. Donc, on voit bien que le contenu informatif peut varier selon les représentations, et le cercle rouge permet d'introduire un concept qui s'appelle la, la continuité cognitive. C'est, ça, ça permet de relier différentes représentations en mettant un lien sur la, une, une, une information similaire sur ces deux représentations. Donc Après, j'ai interrogé des pilotes d'hélicoptères, de, de, et on a pu dégager ensemble trois euh, niveaux de, de conscience situationnelle. Une, un niveau de conscience euh, à court terme, qui sert aux pilotes pour euh, assurer une la sécurité immédiate de l'aéronef et ça implique d'avoir une, une, une région de 6 de secondes de vol où le pilote doit avoir toutes les informations nécessaires pour piloter. Si une information lui est présentée dans les 5 secondes avant, de, avant, de, avant que l'hélicoptère arrive au-dessus de cet obstacle, c'est trop tard et le pilote ne peut pas assurer la sécurité de l'aéronef. Ensuite, il y a une région comprise entre 6 et 8 secondes de vol, qui, qui est la région importante où, où le pilote et le, copil, le pilote qui n'est pas aux commandes prennent les informations pour pouvoir guider verticalement l'hélicoptère. Donc c'est cette région qui est, où, sur laquelle il faut apporter les informations euh, nécessaires. Et ça, c'est situational, situational awareness, c'est conscience situationnelle en... En anglais. Et donc, euh, je vais rapidement présenter deux, trois résultats auxquels je suis parvenu. Donc, d'abord, j'ai l'implémentation d'une SAMOLOGIE en deux dimensions. Euh, donc, euh, oui, ça, ça correspond au, au PFD, donc Primary Flight Display, euh, des informations primaires de vol qui sont représentées tête haute pour le pilote. Et ensuite, euh, la l'amélioration de la conscience situationnelle euh, des pilotes en représentant le terrain en trois dimensions, en tête haute, avec en plus des cercles qui permettent de destimer plus facilement les distances euh, pour, euh, pour relier les obstacles vus visuellement euh, à l'extérieur et euh, la représentation mentale des pilotes. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous, Florian Picot, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. François Gerin, Alain Béretz, venez me rejoindre parce que vous allez participer à cette discussion maintenant que nous allons avoir. Peut-être François Gerin, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui a séduit le jury de ce prix André Blanc-Lapierre pour sélectionner Florian Ce qui est très intéressant, c'est cet aspect interface homme-machine qui a été développé et qui a abouti à des résultats très concrets, puisqu'on parlait de, de concret, avec euh, finalement cette vision 2D, et je crois qu'il y a un horizon artificiel hein, qui est donné ainsi aux, aux pilotes et copilotes, pour qu'ils puissent euh, se situer, y compris dans des situations où l'hélicoptère peut éventuellement être un petit peu chahuté. Quoi. Euh, oui, c'est ça. En fait, sur la... Euh, sur, sur la symbologie en deux dimensions... Celle, celle là voilà. Celle-là. Euh, donc on ne le voit pas forcément très bien là, mais il y a un, euh, un horizon artificiel qui est en, en mauve et qui est conforme, c'est-à-dire qu'il reste euh, contre le vrai horizon, quelle que soit l'orientation de la tête du pilote et de l'aéronef. Et ça permet euh, d'éviter la désorientation spatiale. Et on voit l'échelle aussi. Euh, de tangage qui est aussi en mauve, qui elle reste dans l'alignement de, longitudinal de l'aéronef la, de pour éviter les désorientations spatiales aussi de, du pilote quand il regarde en dehors de l'axe longitudinal de, de l'aéronef Alain Beretz, est-ce que vous avez une question pour notre Alors, premier J'ai une remarque et une petite question mais la, la remarque c'est que je pense euh, la, la combinaison des images de différentes origines je pense qu'on entendra à nouveau Luc Solaire en parler tout à l'heure et donc on voit bien qu'il y a des continuités aussi des, des, des approches très différentes. Les hélicoptères et la chirurgie, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais on verra, je pense. Mais moi, j'avais une question sur les apports interdisciplinaires dans votre travail. J'ai été agréablement surpris d'entendre parler de cognition et de sciences cognitives. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous souhaiteriez travailler avec des gens de sciences cognitives qui compléteraient vos, vos capacités d'ingénieur Oui, tout à fait. Même pendant mon stage, j'ai travaillé avec un docteur en, en, en psychologie cognitive. Euh, et un autre expert en facteurs humains, un français, un anglais. Et euh, c'est ce que je souhaite, alors pas pour le moment, mais euh, quand je vais revenir dans l'ingénierie au système et la conception cockpit. Euh, et et de vous faire. pensez que le, le, vous, arrivez à vous, en, vous êtes arrivé à vous entendre c'est pas une question piège, mais <rire> je pense que la vraie question, c'est d'arriver à avoir un vocabulaire commun entre, par exemple, le psychologue cognitif et, et l'ingénieur, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, parce que les, les deux experts justement de facteurs humains travaillent depuis longtemps avec des ingénieurs et ont appris à, à nous faire comprendre. Non seulement vous avez réussi à vous entendre, mais visiblement vous êtes allé chercher cette complémentarité en sortant oui, de cette école d'aéronautique. Rien ne vous obligeait à, à aller vers cette dimension interaction homme-machine. Manifestement, ça vous intéressait. C'est ça. Et pendant ma troisième année, j'ai choisi de faire un double diplôme avec le master interaction machine pour ça. Alors, par contre, ce qui est très surprenant, c'est que vous n'avez jamais mis les pieds dans un hélicoptère. Pas un vrai. Ouais, mais ça, ça ne <rire> vous manque pas. Alors, comment c'est venu cet intérêt pour l'hélico alors que vous n'en avez jamais fait vous-même euh, bah, Ça a commencé par Même en, mon... en tant que passager, hein, je veux dire. Ce n'est pas oui. que vous ne pilotez pas les hélicos, c'est que vous n'êtes jamais monté à bord d'un hélicoptère, même en tant que passager, même oh. pour ce travail-là. Oui. Euh, non, pour ce travail, je suis monté dans un simulateur d'hélicoptère où j'ai piloté avec un, un pilote. Mais euh, non, du coup, euh, j'avais déjà fait un stage précédemment su aussi sur les hélicoptères et c'était un peu dans la continuité de l'autre stage. D'accord. Ouais. Bon, il faudra quand même un, un jour vous souhaiter oui. euh, faire, ce, <rire> faire ce vol. Je ne sais pas si c'est prévu dans le prix, mais en tout cas, je vous souhaite un, un jour de peut-être euh, accéder à ce rêve. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi Vous n'êtes plus dans les hélicos Non, je travaille à Staless Service à Sofia Antipolis. Euh, sur la conception d'un centre de contrôle de satellites. Euh, vous faites l'appel aux au mêmes technologies ou c'est un tout autre sujet Il a fallu réinventer euh, d'autres euh, méthodes de travail Non, c'est un tout autre sujet. C'est un, un centre de contrôle qui existe depuis longtemps. Et c'est des évolutions qui sont faites dessus plus que de l'innovation. Merci à vous. On va vous, vous remettre votre, votre diplôme sous les applaudissements. Ce prix André Blanc-Lapierre, ça représente quoi pour vous, ce prix André Blanc-Lapierre C'est une reconnaissance de, de, du donc, travail vraiment, que j'ai effectué. Je suis très heureux de te remettre ce prix. Merci. <rire> Manifeste donc euh, tout un processus de sélection et finalement euh, d'avoir euh, gagné devant tous les autres. <rire> Est-ce que vous avez un, un mot de remerciement peut-être à, à adresser ou un, un mot de conclusion en tout cas oui. Bah, je voudrais remercier la S.E.E. et euh, ses membres qui m'ont donné ce prix euh, parce que c'est une vraie reconnaissance euh, nationale et qui, qui j'espère, me portera long. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite euh, Le de, meilleur de, <rire> de, de revenir à l'IHM, oui. aux oui, interfaces oui. homme-machine, après avoir fait un peu de technique à euh, Sophia Antipolis. C'est ça. Encore bravo à vous, la photo a été prise. Alors vous pouvez regagner votre place, merci à vous. Et nous allons à présent passer à la deuxième cérémonie, cérémonie du prix Marius Lavey. Je demande donc à Pierre Brézé de revenir sur scène, président de la fondation Marius Lavey. Alors, un petit historique, qui était Marius Lavey Alors, Marius Lavey a un nom délicieusement désuet, mais c'était un homme très moderne. C'était un ingénieur arrêt métier et supélec, promotion 1910, ça ne nous rajeunit pas, et qui a eu un parcours dans le domaine de la micromécanique et en 1936 a introduit les principes de base du moteur pas à pas. Il a déposé une centaine de brevets sur les architectures des moteurs à réductance variable et à aimant permanent qui ont été en fait à, à l'origine de l'introduction de l'électromagnétisme dans le domaine de l'horlogerie, qui a été une première révolution. Et aujourd'hui encore, le moteur, le moteur lavé est une référence pour les spécialistes des moteurs pas à pas. Euh, peu après guerre, en 1947, c'est un esprit extrêmement curieux. Il a eu connaissance des des travaux de Bardin, Stockley et Brantheim sur le transistor. Et il a, comment, il a exploré ce domaine qui lui était inconnu, qui était celui de la naissance de l'électronique et a imaginé de réguler, de mieux contrôler le fonctionnement de ces moteurs pas à pas avec des oscillateurs à transistor pilotés par la fréquence de résonance de quartz. Et donc... Deuxième série d'innovations, c'était l'introduction de l'électronique dans le domaine du moteur pas à pas. Et on peut dire qu'il a été, dans la première partie de sa carrière, l'initiateur de l'horlogerie électromécanique et ensuite a été finalement le pionnier de la mécatronique. Aujourd'hui, un nombre incroyable d'objets s'appuient sur cette notion de mécatronique mixant le numérique, l'électronique, l'électromagnétisme. Nos voitures sont équipées de plusieurs centaines d'actionneurs, euh, brushless, euh, et beaucoup d'équipements domestiques euh, utilisent ces techniques. Et à la fin de sa vie, euh, Marius Lavey euh, n'avait pas d'enfant et euh, considérait que l'ingénieur, finalement, est mal connu insuffisamment reconnu par rapport à d'autres fonctions dans l'entreprise, du domaine du marketing, de la finance, et a décidé de léguer une fortune assez considérable qu'il avait accumulée puisqu'il avait continué à déposer des brevets qui étaient exploités par Seiko, etc., et donc lui avait généré des revenus importants. Il a légué ses biens, et son testament dit, « pour remettre chaque année un prix à un ingénieur français ayant fait preuve d'activité inventive ». Voilà, et il se trouve, bon, je suis l'exécuteur testamentaire, et donc avec une équipe euh, très solide de fondateurs, les ingénieurs et scientifiques de France, dont le président ne peut pas être là ce soir puisqu'il préside une autre cérémonie dans le cadre des Journées nationales de, de l'ingénieur la Fondation des Arts et Métiers, dont Jean Carayon, ici présent, a été un, un pionnier et un fidèle euh, support euh, suivi. Euh, et accompagné avec ses successeurs, Roger Stankina, qui est là aussi, et l'Académie la, des technologies, qui nous a rejoints aussi, et donc qui euh, bénévolement euh, agit pour euh, exécuter cette volonté de Marius Lavey, qui est de remettre chaque année un prix à un ingénieur français et de, de diffuser euh, les valeurs de l'ingénieur inventeur. D'ailleurs, nous allons faire monter sur scène Alain Bravo, qui est président honoraire de l'Académie des technologies. Venez donc nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir, hein, Alain Bravo. Alors, que représente, justement, pour l'Académie des technologies, ce prix Alain Bravo L'Académie a été créée en 2000 et elle a participé elle a parrainé Marius Lavey, le prix Marius Lavey dès 2003. Et, et, et en fait, au sein de l'Académie, il y a différentes populations de membres, il y a des chercheurs, il y a également, tu parlais de sociologues, des urbanistes, etc. Et on est évidemment attaché à ce qui est des ingénieurs. Et le fait que ce prix soit destiné à... Récompenser un ingénieur, inventeur, entrepreneur est quelque chose qui est tout à fait dans la politique de l'Académie. Merci à vous Alain Bravo. Alors du coup Pierre Brézé, qui sont les, les trois finalistes pour ce prix Marius Lavet 2019 Alors peut-être deux mots, on a un processus de sélection qui est assez drastique et on a la grande chance que la présidence du jury soit assurée par l'Académie des technologies. Parce que euh, nous avons fait le choix d'être euh, intransigeants sur le processus de sélection. Quand on a plusieurs euh, finalistes de même niveau, on ne va pas se donner la facilité de l'école des fans « tout le monde est vainqueur » ni de biaiser en proposant que l'un se représente l'année suivante. Et donc ça se termine en gros au premier 100%. Euh, euh, avec un jury qui défend euh, différentes, euh, les différents finalistes et aboutit donc à, à un euh, lauréat unique. Donc cette année, nous avons, eu, euh, euh, nous avons retenu trois finalistes euh, dans le cadre de ce processus. Donc euh, André-Luc dans le domaine euh, qui a eu un parcours euh, très impressionnant dans le domaine de l'impression additive. Euh, il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Euh, Fabien Guimaud, alors qui est dans une autre démarche d'impression additive, puisqu'il s'agit de l'impression biologique, qui est aussi un secteur en, en émergence et avec des potentiels considérables. Et puis, troisième finaliste, Luxolaire, solaire euh, dans le domaine euh, de l'imagerie au service du chirurgien. Et là aussi, on voit des résultats extrêmement concrets, euh, au point que la Sécurité sociale rembourse déjà les traitements d'image dont euh, Luc Solaire pourra nous expliquer euh, l'impact que ça a pour le chirurgien et bien sûr pour le patient. Alors on va faire connaissance avec chacun d'entre eux, hein, tour, à, tour à tour, ils vont euh, monter sur scène, on verra une petite vidéo pour, euh, pour présenter leurs travaux. Mais avant cela, euh, deux membres du jury vont nous rejoindre, Christine Bénard qui est physicienne et François Mendibourou qui est ingénieur. Venez donc... Euh, nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Juste un mot, peut-être, alors évidemment, vous allez nous accompagner pour interroger les, les différents finalistes, mais juste un mot, comment se sont passés les, les délibérés du jury ah ben On n'est jamais tous d'accord, euh, véritablement, parce qu'on a des gens très intéressants, très divers, d'une part, et d'autre part, on n'a pas toujours tous les mêmes critères, en vérité. Il y a le côté invention, même si c'était dans un monde plus protégé économiquement. Et puis, il y a le côté aventurier économique, le gars qui a rebondi dix fois, mm -hmm. etc. Donc, on a vraiment des débats qui, au fond, sont des débats sur le fond, véritablement, de ce que c'est que l'innovation. François Mendiburu. Bah, même chose, je dirais que c'est... Euh, premièrement, on a, extré... le... on a des profils extrêmement différents, ah, okay. souvent, euh, des parcours qui, même s'ils si ont des éléments communs aussi, et puis des personnalités. Et c'est un peu l'amalgame de tout cela, le, le parcours personnel, euh, l'intégration à la société, et bien sûr l'innovation elle-même, qui fait l'objet de débat. Bien. Alors on va découvrir donc, ces, ces trois finalistes. D'abord, euh, avec un petit film, et puis ensuite, euh, il montra sur scène André-Luc Alanik Je suis André-Luc je travaille chez Prodways en tant que directeur R&D. Prodways est un knop majeur français de l'impression 3D, de la conception de machines et des matériaux jusqu'à leur utilisation. Je suis en charge de, donc, de plusieurs technologies. Il y a le fritage de poudre. où On a des poudres de fin plastique qu'on agglomère avec de la chaleur. Donc là on voit le laser qui commence à fondre la poudre pour l'agglomérer selon la section de la pièce à fabriquer. Ensuite, la poudre descend et est recouverte par une fine couche de poudre fraîche qui est chauffée, on le voit avec la lumière, par des lampes qui permettent d'atteindre la température nécessaire. Et on recommence, et l'empilement de ces couches fait qu'à la fin, on a une pièce. Et puis, l'autre technique, qui est la photopolymérisation de liquide, donc une transformation chimique d'un liquide en solide. Donc là on voit le racleur qui dépose une très fine couche de liquide juste au-dessus de la pièce en cours de fabrication. L'éclairage va sélectionner les zones nécessaires pour fabriquer la pièce et transformer par la lumière le liquide en solide. Ensuite on redépose une fine couche de matériaux par le même racleur qui va cette fois dans l'autre sens. Dans les deux cas, couche par couche, section de l'objet par section d'objet qu'on empile pour avoir un objet à la fin. Exemple, une application majeure de, du frittage de poule, c'est typiquement le nylon. Donc on va faire des pièces dans différentes variétés de nylon. Et ce sont des pièces qui ne sont pas forcément destinées au produit final, mais qui servent dans la phase de conception à vérifier les qualités d'assemblage, les qualités esthétiques. Et donc la liberté de forme que permet l'impression 3D permet très rapidement d'obtenir directement la forme qu'on cherche et de faire des tests sur la pièce finale réellement fabriquée. Donc en ce qui concerne la photopolymérisation de liquide, on est beaucoup beaucoup plus précis avec un liquide, parce la lumière va focaliser au lieu d'être limitée à la finesse des grains, elle peut être beaucoup plus fine que ça. Donc on peut utiliser la précision pour faire des pièces qui sont inaccessibles en frittage de poudre, mais qui sont plus fragiles. Il y a une immense application dans le dentaire. Par exemple, l'orthodontie. Au lieu d'avoir un fil dentaire très inesthétique, on fait en impression 3D la partie rose, là que vous voyez, il y a une sorte de thermoformage, ça s'appelle comme ça, où on met la gouttière dans une machine qui va être plaquée, qu'on découpe et qu'on peut mettre en bouche. Et ça, c'est une application massive. Et il y a d'autres domaines, par exemple, les prothèses auditives, aujourd'hui, sont entièrement fabriquées en impression 3D. Euh, la bascule de 0% à 100% s'est faite en quelques années seulement, parce que justement l'impression 3D et sa liberté de forme permet de faire de la fabrication en masse de pièces uniques. André-Luc Alanic, venez donc nous rejoindre sur scène. Alors on va vous trouver un micro, je ne sais pas où est le deuxième micro. Ah, voilà, les deux, les deux membres du jury sont partis avec les micros. Merci. Euh, Alain Beretz, déjà, est-ce que ce, ce, pro, ce, ce portrait, pardon, je vais y arriver, vous convient Est-ce que vous auriez rajouté quelque chose ah non, je le découvre, et en fait, c'est bien moi. C'est bien ce vous que... Et sur vos travaux, c'est bien, bien ce que vous faites. Je n'ai rien à rajouter, je crois que c'est un résumé, même si ça ne va pas trop dans la technique. Voilà. Alain Bérette. Non, Moi, je ne suis pas du tout du domaine, mais je voulais savoir, où, où est-ce que vous pensez qu'il y a eu le, le, le déclic, ou j'allais dire, le, le pic d'innovation Qu'est-ce que vous diriez Quel a été le ce, que vous, ce dont vous êtes fier, finalement, dans l'innovation top alors, mon parcours personnel, euh, oui, il y a eu quelques déclics, mais il faut bien voir quand même que l'impression 3D, au départ, c'est la magie. Il y a 30 ans, moi, j'ai vu mon directeur de labo se promener avec le premier objet, fait, découpant du carton avec du liquide, une petite lampe. C'était la magie, la magie de faire une pièce impossible. Et après, ça a servi à quelque chose. Mais quand vous parlez de déclics, je pense... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, dont probablement moi, jeune étudiant à l'époque, qui ont été attirés par cet aspect complètement magique qu'on imprime en 3D comme on imprime en 2D. C'est un texte. C'est-à-dire qu'en 1987, quand vous êtes en DEA et que vous voyez pour la première fois une imprimante 3D fonctionner, c'est avant tout le côté ludique, mais vous n'avez pas l'idée que ça va avoir l'essor et l'ampleur que ça connaît 30 ans après Alors, en 1987, il n'y a pas d'imprimante 3D. Euh, j'en ai fait okay. une des premières justement on a pris des ah, morceaux de bois des... DEA vous aviez assisté à... j'étais en DEA sur le traitement du signal ouais. euh, d'ailleurs ce qui va devenir après les, les, les réseaux de neurones l'impression, c'était pour reconnaître des spectres de fluorescence donc j'étais dans un labo de photonique mais il n'y avait pas d'imprimante 3D et on a pris un ordinateur Atari qui traînait un des... enfin bon vraiment c'était du bricolage complet et on a commencé à faire des objets parce que notre directeur de labo avait commencé en découpant du carton et en mettant des lampes. D'accord. Donc ce et que je prenais pas... pour la première imprimante 3D, c'est votre directeur de labo qui découpait du Exactement. carton Exactement. C'était une imprimante 3D manuelle ouais. et ça marchait. Et à partir de quand vous vous êtes dit on arrête de jouer un, Il y a un, des vrais débouchés pour ça Alors, moi, je ne peux pas prétendre avoir été au début de l'application industrielle. C'est quand même les Américains qui nous ont largement devancés, même si on était probablement au même niveau qu'eux en 86-87. Mais eux ont mieux senti l'intérêt industriel. Et moi, je me suis raccroché au wagon plutôt dans les, à partir de 1990, où j'ai commencé dans une première expérience industrielle à faire des, des grosses machines d'impression 3D. Christine Bénard, vous voulez poser euh, une question Oui, vous vous êtes spécialisée, vous avez toujours été fascinée par la lumière. C'est la stéréolithographie, moi, ce que j'ai compris. Hein, et ensuite, tout ce qui se passe dans ce que vous appelez « moving light mm », -hmm. hein, où c'est la lumière qui transforme une résine, c'est cet aspect-là qui vous a fasciné, et c'est aussi, à mes yeux, la raison pour laquelle vous avez continué dans le monde des plastiques et des résines, et que vous vous êtes pas orienté vers d'énormes applications qui sont liées aux poudres métalliques. Et j'aimerais comprendre véritablement comment cette fascination a joué pour vos choix, vers des, au fond des niches, plus gros, des niches, mais enfin des applications qui sont beaucoup moins énormes que dans le monde de la poudre métallique. Alors. Euh, l'histoire n'est pas finie et la lumière sert bien entendu euh, à travailler sur l'impression métallique donc je ne peux pas encore en dire plus mais bien entendu les avantages particuliers de la lumière euh, à savoir une euh, précision géométrique inaccessible aux dépôts de gouttelettes si fine soit-elle et euh, comment dire c'est un aspect très particulier qui est la possibilité de passer du numérique au réel avec des bandes passantes absolument phénoménales. Parce que si on prend un miroir qu'on le divise en 2 millions de micro miroirs et qu'on le rafraîchit 10, 20, 30 mille fois par seconde, on a énormément de données. Et donc cet aspect là qui, est, qui laisse derrière toutes les imprimantes par dépôt de jet d'encre ou bien par dépôt de fil, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, dans mille ans encore, c'est absolument fondamental. Donc oui, la lumière, parce qu'elle permet de passer du numérique au réel, et que, même si elle n'agit indirectement, soit en chauffant, soit en déclenchant une réaction chimique, euh, elle, euh, elle permet... Pratiquement de faire non seulement la liberté de forme que beaucoup d'autres approches d'impression 3D vont, mais s'attaque à l'aspect industriel. Cet parallélisme, cette prise en compte de la production et du prix de revient de la pièce, élargit au-delà de la simple possibilité de faire, ça élargit l'application en traitant son aspect économique aussi. J'ai lu dans une interview de vous que vous ne sentiez pas l'étoffe, c'était votre terme, l'étoffe d'un entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à votre place et dans votre élément quand vous inventez, quand vous innovez, quand vous faites ce travail d'ingénieur. Mais euh, le métier d'entrepreneur, ce n'est pas quelque chose pour vous Alors, euh, je regrette de ne pas avoir le jeu de compétences pour ça. Je ne pense pas que ce soit le même que beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit que j'étais complètement fou de me lancer tout seul contre le moins de concurrents qui avaient 200 personnes. En fait, si on a un esprit d'entrepreneur, on fait des applications iPhone ou des autres choses. Je pense qu'il faut absolument être intéressé par autre chose que l'aspect purement entrepreneurial. Par contre, l'aspect industriel, c'est totalement majeur. Donc, oui, je ne sais pas faire une entreprise, mais par contre, je suis à l'origine d'au moins trois projets industriels qui ont abouti. Une dernière question, Alain Bérette bah, Je voudrais revenir. Vous avez parlé de magie. Est-ce que c'est toujours aussi magique maintenant que pendant le DEA Oui, absolument. Ah. Que La magie ne s'est pas émoussée. Bravo. Christine Bénard va vous remettre... Alors attendez, restez encore un petit peu. On va vous remettre, On va vous remettre une montre. D'ailleurs, euh, micro pour... Alors, c'est quoi cette montre qu'on voilà, remet alors, à, Traditionnellement, on, on remet à tous les finalistes une montre euh, d'une société française et berlin, qui est une des dernières marques euh, françaises et qui utilise cinq moteurs lavés dans euh, son mécanisme. Alors, on peut voir la montre, Merci beaucoup. tourner vers la photo, qu'on voit ce bijou. C'est magnifique. Alors ça, c'est pour chacun des finalistes. Voilà. Euh... C'est un souvenir de Marius Lavé incarné très dans très cette montre Berlin. C'est très touchant. Ah, oui. Et gravé, c'est votre... un modèle unique que ouais, vous vrai. avez là. C'est magnifique, merci beaucoup. Allez, euh, vous restez euh, pas loin, hein, André Lucalanik. Euh, on n'a pas fini de, de discuter euh, avec l'ensemble des, des, des finalistes. Nous allons maintenant euh, accueillir le deuxième finaliste du prix euh, Marius Lavey 2019, Fabien Guillemot, juste après le petit film de présentation. Je suis fondateur de Poietis et initialement j'étais chercheur à l'Inserm. Et au cours de ce passage à l'Inserm, j'ai développé et inventé cette technologie de bioimpression par laser qu'aujourd'hui on exploite au sein de Poietis. En fait, Poietis combine des technologies optiques avec de l'ingénierie cellulaire pour fabriquer des tissus de façon reproductible et des tissus complexes. Pour cela, on utilise une, une technologie très particulière euh, de façon exclusive, d'ailleurs, au niveau international. technologie qu'on appelle la bioimpression assistée par laser. C'est la technologie qui permet d'imprimer des cellules avec la plus haute résolution, avec une résolution cellulaire, ce qui permet de traiter de toute la complexité des tissus notamment. On considère euh, la, la, la bioimpression euh, comme, euh, comme véritablement en fait, une, une technologie de rupture au sens où elle donne la capacité aux biologistes, aux cliniciens de fabriquer des tissus complètement personnalisés euh, sur la base euh, d'une un, conception numérique. Tout ça donne, ouvre des perspectives extrêmement importantes de modélisation, c'est-à-dire de créer des tissus qui vont servir de modèle pour évaluer la toxicité de candidats médicaments par exemple ou d'ingrédients dans le domaine de la cosmétique mais aussi des nouvelles possibilités en termes de greffe et donc produire des tissus implantables, complètement personnalisés, utilisant ou intégrant par exemple les propres cellules du patient. Au cours des quatre dernières années, on a déposé plus de six brevets qui portent principalement sur le procédé et sur les dispositifs, c'est-à-dire les bio-imprimantes dont on commence la commercialisation aujourd'hui. Mon implication porte sur l'identification des éléments clés à développer, notamment au regard des usages. Tout notre travail et mon activité principale est de, de, de mettre à disposition des nouveaux outils pour des, des utilisateurs et donc d'inventer des nouvelles solutions pour eux pour leur permettre de fabriquer les tissus qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, notre activité dans le domaine clinique porte sur différents tissus, tout d'abord bien entendu la peau, mais euh, plus récemment, on a noué des partenariats sur euh, deux autres euh, tissus ou organes, tout d'abord le cartilage, et on a d'autres projets dans le domaine cardio pour euh, développer donc, des, des nouveaux tissus qui pourraient permettre euh, euh, la réparation du, du cœur. L'activité que je peux mener au sein de, de Poyeti, c'est vraiment euh, très, bon, excessivement enthousiasmant, au sens où c'est vraiment la concrétisation d'un long projet euh, qui pour moi a démarré euh, on va dire, vers 2004-2005, en termes de, de réalisation, euh, en tout cas pour un chercheur. Et je pense que ça dépasse ma propre personne, mais c'est quelque chose d'excessivement euh, gratifiant. Et Fabien Guillemot nous rejoint sur scène. Venez donc Alors, même question, est-ce que c'est fidèle à vos travaux Est-ce qu'on a bien résumé ça en trois minutes Hop, le micro. Euh, oui, tout à fait. Je pense que c'est assez, assez com complet. Vous avez pu voir euh, euh, ce que peut être une, une bioimprimante et peut-être le lien avec euh, ce que André-Luc Alanik a pu vous présenter auparavant bah, ce principe d'impression 3D, de fabrication additive, mmh. additive couche par couche, euh, d'un objet qui, dans notre cas, est un peu particulier parce qu'il est vivant. Mais euh, ouais, très fidèle à ce qu'on fait en tout cas. Alain c'est une question. Bon, moi aussi je suis un ancien de l'INSERM, personne n'est parfait. Mais <rire> euh, comment on passe justement de est ce que la magie reste si on prend le, le, la magie de la recherche, je crois qu'on va tous la partager, mais comment comment cette magie se transfère sur, sur un produit qui est plus qui est plus technologique? Bah la, la magie, je pense, à, en tous les cas pour moi, peut-être un moteur, c'est de, de me dire qu'un jour, euh, tous les efforts que, que j'ai pu consentir, mais au final que toute mon équipe à l'Inserm ou l'équipe de Poietis euh, consent aujourd'hui, aboutira à ce que des patients soient saignés, soignés avec avec avec, saignés, ah, avec là, euh, malheureux quand même ah, très malheureux ouais. <rire> euh, soient soignés avec euh, avec notre notre technologie et, euh, et pour un chercheur euh, bah, on dirait plutôt du domaine techno c'est vraiment euh, ça sera vraiment un super aboutissement et ce qui est assez intéressant c'est que petit à petit on franchit toutes les étapes euh, aujourd'hui on est en train de qualifier une imprimante pour qu'elle puisse produire des lots cliniques c'est-à-dire des tissus implantables chez des patients. On s'est donné encore un peu moins de 18 mois aujourd'hui pour, pour, pour finaliser tout ça. Ce qui fait que bah, les premiers tissus implantables chez un patient pourraient euh, être produits par bioimpression à un horizon de 2 de à trois ans. Ce qui, est, euh, en tous les cas, par rapport au, au départ du projet en 2004-2005, est, est, ça devient très proche. Alors là, on est en train de, de, de faire des, des tissus, vous avez cité la peau par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer des, des organes plus complexes, faits de plusieurs types de tissus cellulaires, imprimés comme ça par une imprimante 3D ou est-ce que c'est de la pure science-fiction encore aujourd'hui Aujourd'hui, on, on ce qu'on peut imaginer, c'est fabri effectivement fabriquer des tissus relativement simples, c'est-à-dire soit lamellaires comme la peau, la cornée, soit composés de différents... Euh, de quelques types cellulaires. Ce qu'on ne sait pas faire, et je dirais qu'on ne sait même pas comment on pourrait s'y prendre, c'est fabriquer des organes aussi complexes qu'un cœur, qu'un rein, qui sont le fruit, au final, de l'évolution, en fait, de dizaines de millénaires d'évolution, et dont la fonction ou les fonctions de ces organes résultent d'interactions extrêmement complexes entre différents types cellulaires, leur, les cellules et leur environnement. Et, et je dirais, ce qui nous manque en fait pour pouvoir fabriquer de tels organes, c'est dans un premier temps de la, la, une compréhension plus fine des mécanismes de morphogenèse, de comment ces organes se forment au cours de l'embryogenèse et du développement. Donc il y a tout d'abord un manque de connaissances vraiment fondamentales, de biologie fondamentale, euh, qui euh, pour pouvoir imaginer, pouvoir euh, fabriquer de tels, de tels tissus. Malgré tout, euh, ne, ou de tels organes, mais mal, malgré tout, dès aujourd'hui, la fabrication de tissus ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. En fait. François Mendiburu. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que euh, j'ai trouvé ce, euh, ce dossier particulièrement inspirant. D'ailleurs, c'est le, le titre de votre société, c'est le nom de votre société qui consiste à passer du rêve au réel. Et on le voit bien dans votre expression, vous avez bien passé le message de votre implication, de votre long parcours en cette matière. Donc aujourd'hui, vous êtes bien armé, vous avez des innovations de rupture, hein. vous avez euh, la volonté de la société, l'attente de la société de vivre mieux plus longtemps. Et vous répondez à ce thème-là. Euh, mon point, c'est... Comment vous allez mettre en œuvre les divers atouts que vous avez pour mener la bataille industrielle C'est-à-dire pour passer d'une recherche qui a réussi et qui a percé à un décollage industriel. On va essayer de réussir cette étape qui est effectivement critique. La stratégie qu'on qu qu s'est qu donnée, c'est tout d'abord d'adresser un premier marché qui est un peu moins exigeant d'un point de vue de la réglementation, qui est le marché de la cosmétique. Donc aujourd'hui, on fabrique des tissus, de la peau, pour les industriels de la cosmétique, pour qu'ils puissent évaluer l'efficacité ou la toxicité d'ingrédients cosmétiques. On commence aussi à avoir cette activité en pharma, notamment avec un partenariat avec Servier. Et tout ça nous apprend quoi Nous apprend à produire des tissus de façon reproductible. Euh, chaque jour, chaque semaine, on produit des tissus. Et c'est un peu dans notre courbe d'apprentissage. Et quand on maîtrisera vraiment tout ce, tout ce process de fabrication on pourra transposer à la fabrication de l'eau clinique, qui est le, le vrai marché, euh, en tout cas celui qui est, que tout le monde attend, euh, et on pourra ainsi proposer une fabrication euh, robuste, fiable, et ainsi euh, euh, permettre aux patients de disposer de, de, de, de traitements aussi très, euh, très sûrs, et donc qui permettront euh, euh, des avancées médicales assez importantes. Il y a une grande différence entre le métier que vous faisiez à l'Inserm, dans la recherche publique, et ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez l'impression de faire le même métier, vous avez l'impression d'être passé à, à autre chose aujourd'hui. Je, je, je dis souvent qu'au final, le, le métier de chercheur et euh, académique est, est un bon, une bonne école à, à l'entrepreneuriat, parce que c'est même parfois plus, plus dur, euh, au sens où, euh, quand on est chercheur, il faut trouver des fonds, il faut convaincre, il faut manager ses équipes, se battre avec ses collègues, etc. Parce que la recherche de fonds n'est pas toujours, pas toujours évidente. Et donc c'est vraiment, pour moi, en tous les cas, ça a été un, un, un très bon apprentissage. Après, la, la, ce qui change peut-être entre les deux, c'est la, la, la vitesse à laquelle l'horloge tourne. C'est vrai que souvent, quand, dans le milieu académique, on a un peu plus le temps, et c'est normal. Et c'est vrai que dans le, quand on bascule dans le domaine industriel, et notamment celui des, des startups, c'est une course la compétition internationale est encore plus importante. Et donc, euh, il y a un, un petit peu plus de pression, mais en termes d'activité, je dirais que euh, une fois de plus, le, les chercheurs euh, sont, euh, en tous les cas, dans, dans les laboratoires, on, on sont relativement bien armés pour valoriser leurs travaux et basculer dans le domaine industriel. Le temps compte, ça tombe bien, on va vous offrir une montre. C'est euh, François Mendiburu qui vous remet cette montre, euh, Marius Lavey. Et on va pouvoir prendre une photo, souvenir, sous les applaudissements du public. Et nous allons maintenant découvrir le troisième et dernier finaliste de cette cérémonie 2019 du prix Marius Lavey, Luc Solaire. Mon parcours et les grandes innovations qui y sont associées, c'est celui d'un passionné de chirurgie qui a fait une école d'ingénieur à Paris, l'école des hautes études en informatique, pour, euh, pour faire de l'informatique à l'INRIA Sofiantipolis. Et c'est là où j'ai rencontré Jacques Maresco, et c'est avec lui qu'on a développé la chirurgie assistée par ordinateur. Les logiciels que nous avons développés partent d'un scanner ou d'une IRM d'un patient. Elle nous est envoyée en ligne. Les algorithmes que l'on a fait détectent dans l'image des variations de niveau de gris, de densité de chacun des pixels en 3D qu'on appelle des voxels, et ils vont aussi analyser la position de ces voxels en fonction de l'environnement. Concrètement, quand vous avez un cœur, il se situe entre deux poumons. Et chaque nouvel organe détecté permet de mieux détecter le suivant. Une fois que sur chacune de ces coupes du scanner. On a détecté chacun des pixels appartenant à chacun des organes. On les met en couleur. Comme ce sont des coupes, on va les superposer et on va créer autour de chaque organe une sorte de grillage numérique qu'on appelle un maillage. Et ce grillage numérique, ce maillage, va nous permettre d'afficher sa surface sur n'importe quel ordinateur. Donc grâce à, ces, à cette conversion de l'image vers un modèle 3D du patient, on va pouvoir préparer et simuler l'opération en posant par exemple virtuellement un clip chirurgical, c'est-à-dire en fait des agrafes qui vont arrêter le, le flux sanguin, et l'ordinateur, par nos algorithmes, va calculer le territoire dévascularisé, comme si on coupait la branche d'un arbre et qu'on regardait quel était le morceau d'arbre qu'on avait retiré. Le bénéfice numéro un, c'est que on va avoir demain, quel que soit le chirurgien qu'on aura, la même qualité de soins, qui sera une qualité nivelée par le haut, parce que tout le monde voit finalement très bien l'anatomie personnalisée du patient sans avoir nécessairement la connaissance spécifique des variations présentes puisqu'on les a devant les yeux. De même, la vue en transparence donne un peu l'impression d'être un superman puisqu'on voit à travers la peau et du coup on est capable de faire des gestes extrêmement précis alors qu'on n'a pas forcément la connaissance par l'expérience de l'endroit où se trouvent à peu près les structures en dessous. Et donc l'informatique au service du chirurgien, ça devient une informatique au service du patient puisqu'il est finalement mieux soigné. La question de « est-ce que la France est bien placée pour l'innovation dans ce domaine de l'innovation de l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça pour la santé euh, ?» C'est une question qu'on pose très souvent et qui est très souvent perçu comme c'est trop tard, on est dépassé, ça va se passer ailleurs, en Chine, aux États-Unis. En fait, c'est totalement faux. Aujourd'hui, la France a certainement les meilleures écoles d'ingénieurs et donc la France est particulièrement bien placée pour développer ces technologies grâce à ces expertises qui sont associées aux grandes écoles mais aussi aux grands instituts qui favorisent le développement de cette ingénierie au service du clinicien. Donc oui, la France est bien placée. De grandes entreprises aujourd'hui se lancent dans ce domaine, ce qui montre qu'on a vraiment un très gros potentiel en France. Luc Solaire, venez donc nous rejoindre sur scène, tous les applaudissements, mettez-vous au centre. Même question que pour les deux premiers finalistes, est-ce que ce, ce court reportage reflète bien votre travail Oui, je pense que vous avez vu avec les images ce que l'on fait concrètement, il y a des choses, bon, c'est toujours pareil, sur des temps aussi courts, on ne peut pas tout dire, tout faire. Je réalise en entendant la vidéo que j'ai oublié de parler de l'université, c'est une honte absolue dans mon cas. C'est pas que, que j'ai oublié d'en parler, mais je pense qu'au montage, on n'a pas pu tout garder. Voilà, mais c'est évident montagne, que c'est une façon de s'en sortir. Bah, hein. vrai, je m'excuse pour le monteur, mais en parlant non, de non, monteur, c'est peut-être le cas. Non, mais ce qui est important, c'est de retenir ça. En fait, à la fin, je pense que tout est dit, c'est que... On est aujourd'hui en capacité de développer en France l'avenir de toutes ces technologies. On l'a vu avec les deux superbes exemples précédents, qui sont au cœur de ce développement de la médecine de demain. L'imprimante 3D au début, on l'utilise et c'est amusant parce que je savais pas en fait que ça venait de vous cette imprimante parce que nous on en avait acheté une à l'époque et on a fait nos premiers fois en 3D en plastique avec ce type de technologie. Donc ça montre bien en fait toutes ces synergies et ce qui est très important à dire, c'est que on peut le faire. On a les moyens en France, on a la capacité de le faire parce qu'on a les bonnes écoles, les bonnes universités pour y arriver. Alors, Mérette. Oui, bien sûr. Juste une précision, c'est vrai qu'on est de la même université, mais ça c'est dû à Pierre, nous il n'y a aucune collusion entre oui, nous. Aucun Et point, ma présence est totalement indépendante de la, de la présence de Luc. Moi, je voudrais, Luc, revenir sur un, un point, parce que tout le monde n'a peut-être pas remarqué, mais dans le film, tu, tu, tu déambules entre trois institutions. Tu commences par l'IHU, euh, pardon, l'IHU, et ensuite tu vas à l'IRCAD, et puis tu aboutis à, à ta société. Euh, c'est quoi la relation entre ces trois Est-ce que c'est est -ce est finalement une grosse diversification, et puis c'était un peu compliqué, il a fallu plutôt en sortir par le haut en créant la boîte, ou il y a une complémentarité Alors, en fait, la base, c'est l'IRCAD, un institut à but non lucratif, qui a créé Jacques Maresco en, en 1992. Il l'a créé pour pouvoir développer une école de formation pour les chirurgiens, qui aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la première école au monde qui forme 6000 chirurgiens à Strasbourg, qui a 5 instituts dans le monde, répliqués, donc IRCAD, tamponné IRCAD. Donc ça, c'est la base sur laquelle moi je me suis raccroché quand j'ai commencé mes travaux. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose assez fondamentalement à l'IRCAD, c'est qu'on faisait de la chirurgie assistée pour l'ordinateur par ordinateur pour le chirurgien, et on avait besoin de démontrer que la petite vue que vous avez vue à la fin, où on voit en transparence le mannequin, il fallait démontrer que c'était correct, que le vrai patient il se trouvait exactement au même endroit. Et pour ça, il nous fallait forcément une image médicale, d'où l'idée de créer l'IHU de Strasbourg, et on ne pouvait pas le faire seul, il nous fallait l'hôpital en partenariat, qui est un CHU, et il nous fallait l'université. Et d'ailleurs, IHU, on s'est beaucoup amusé à l'époque, on disait que c'était IRCAD, hôpital, université, et ce n'est pas totalement faux. Il manque juste l'industriel qui aussi euh, est venu avec nous, enfin les industriels sont venus avec nous, comme Siemens, Carsthorst, mais finalement c'est quand même le cœur de l'IHU, c'est l'IRCAD, l'hôpital et l'université qui ont fermé ça. Et alors en effet, la question par rapport à la société, c'est tout simplement parce qu'au bout d'un moment, qu'on veut apporter un résultat de notre recherche et de nos développements, de notre ingénierie, dans les mains du patient ou dans les mains du chirurgien, eh bien à un moment donné, il faut sortir du labo et il faut aller sur le marché. Alors on en a entendu parler, euh, à chaque fois, il faut changer quelque part de métier tout en gardant son métier, c'est un challenge. On ne peut pas le faire dans les structures de base, il faut créer quelque chose de neuf, c'est une société en l'occurrence, et ça peut être fait, et on l'a vu dans tous les exemples, hein, systématiquement, ça peut être fait en liaison soit avec les instituts, on a vu l'Inserm par exemple, là l'IRCAD c'est un institut privé, mais il y a aussi l'université derrière bien sûr, on travaille avec eux tous les jours. Donc voilà, c'est ça le principe, et je pense que c'est aussi un signe justement pour notre société actuelle, la société avec un grand S, la France en l'occurrence, cette, cette France, elle peut créer des emplois par la, le succès, par le développement de nos, pro, de nos recherches, de nos ingénieurs qui ont des idées, qui sont très bonnes et qui peuvent aboutir et eh bien, des résultats concrets, je pense que chacun des trois l'a montré, je crois, ce soir. Pierre Brézé, une, une question oui. de votre part. Euh, un des sujets de Marius Lavey, c'était aussi la détermination euh, à laquelle l'ingénieur devait faire preuve de façon à pouvoir surmonter des obstacles. La vie de l'ingénieur n'est pas un long fleuve, fleuve tranquille il est en permanence confronté à des éditions, des réticences, etc. Et euh, le jury avait aussi été apprécié, une histoire que tu avais racontée sur euh, ton début de carrière. Euh... Vous rêviez d'être chirurgien Alors, depuis oui, tout petit. En fait, à l'âge de 5 ans, je veux être chirurgien. Voilà, j'ai décidé. Euh, et, et donc, je, quand j'ai 18 ans, je vais à la faculté de médecine. Je fais ma première année de médecine. À l'époque, il y a le numerus clausus. Et euh, il y a un examen de français. Je suis à la faculté de Tours. Il y a un examen de français et j'ai 6 sur 30 en français une catastrophe qui m'empêche de passer en seconde année. Mais en fait, je profite de cette occasion et je contacte le professeur à la bord, euh, Lacombe pardon, qui était à, à, à l'hôpital, euh, la clinique, pour être précis, euh, en chirurgie pédiatrique, digestive et viscérale, à Tours. Je contacte tout simplement parce qu'il avait opéré ma petite sœur quelques années avant et je lui dis, voilà, je veux être chirurgien plus tard, est-ce que vous accepteriez que je vienne dans votre service pendant l'été Il m'accueille dans son service et c'est là où j'ai découvert pendant trois mois, hein, j'ai passé tout l'été, tous les matins j'étais au bloc, euh, dans ce service. Et je refais une deuxième année, première année, je sais que je suis fait pour être chirurgien, dans le bloc je suis comme un poisson dans l'eau, je l'explique toujours, et, euh, et malheureusement j'échoue à nouveau, j'ai un 7 sur 30 en français. Et, et là, si vous voulez, ma, mon avenir s'écroule parce que j'ai touché du doigt un rêve, qui était mon rêve et qui était vraiment mon objectif, devenir chirurgien pour sauver des vies. Et j'échoue. Alors mes parents m'aident, comme j'explique je souvent, les parents vous aident à, à marcher et le principe de marcher c'est de se lever et tomber, et de se relever et retomber. Si vous restez par terre, vous ne marcherez jamais et donc il faut se relever et toujours se relever même si on tombe. Et mes parents m'ont appris que le plus important dans la vie c'était pas de, de tomber, c'était d'apprendre à se relever en fait. Et donc il fallait se relever, avoir un objectif, alors j'avais pas vraiment d'objectif, j'ai euh, suivi une voie qui était simple entre guillemets pour moi, mon loisir, et mon loisir c'était l'informatique. Mon grand frère m'avait appris à programmer quelques années avant, lorsqu'il avait commencé l'informatique. Je m'étais mis, moi aussi, pour jouer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'informatique. Ensuite, j'ai fait l'école des hautes études. Et là, il y a la chance. Et je j'avais dit d'ailleurs dans la présentation, pour moi, il y a deux choses essentielles aussi. C'est la rencontre des autres. On ne peut pas réussir seul. Tout ce que vous avez vu, c'est le travail de plein de personnes. C'est la rencontre de plein de personnes. J'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Ayache qui m'a pris en stage et ensuite en thèse. Et lui, Nicolas Yach, il travaillait sur l'informatique médicale. Je le découvre, mais totalement par hasard, quand je vais faire mon, mon DEA à Orsay. Euh, et, et donc, bah, il cherchait quelqu'un pour faire un simulateur de chirurgie sur le foie. Et moi, j'avais fait trois mois de bloc opératoire en chirurgie digestive. Donc, vous comprenez que c'est une chance incroyable. Et donc, je vais à Sophie Antipolis par ce biais là. Ensuite, je fais ma thèse. Euh, c'est là où j'encontre Jacques Maresco, parce que Jacques Maresco, en parallèle, il crée l'IRCAD. Euh, en, vraiment en parallèle, et il lance un projet en 1995, le projet Eureka Master, et c'est l'année où je commence ma thèse, donc il me prend en thèse pour ça, et voilà comment ça continue. En effet, il ne faut jamais baisser les bras, euh, quand on a un rêve, on peut, on peut y arriver. Il y, a des il y a de la chance aussi hein, qui joue, même dans la malchance, on peut se dire, mais il y a toujours de la chance, c'est ça être optimiste, c'est vrai que j'ai un badge, j'ai écrit, je suis optimiste, c'est parce que l'euro-métropole de Strasbourg a lancé une campagne qui est Strasbourg optimiste, et euh, elle le fait de façon assez sympathique, où elle a mis l'humain devant une machine. Au lieu d'aller sur Internet, vous allez taper, vous allez avoir des infos, ben là vous avez des humains. Et Il se trouve qu'Alain Bérez est aussi un shift optimiste officier de l'Eurométropole, donc lui aussi il est, il est optimiste. Voilà. Mmh. Bon, c'était une parenthèse, mais c'est juste pour dire <rire> qu'il faut être optimiste dans la vie. Oui. Allez Pierre, Brézé vous remet euh, votre montre, également votre montre avec clé. Bravo. Alors, revenez, revenez. On n'a pas pris... Euh, revenez donc, revenez donc. Ne vous échappez pas. On n'a pas pris la, la photo. Alors, on accueille, je crois, sur scène les, les trois finalistes en même temps. Donc, on revient une troisième fois, décidément. Les trois sur scène. Et nous allons donc... Euh, euh, alors... C'est amusant, parce qu'Alain Béret, on le voit, il y, a, il y a des liens entre ces trois, entre ces droits personnalités, déjà tous plus ou moins en lien avec la médecine, même l'impression 3D, on l'a vu pour la, la première partie. Je pense partie. que c'est, mais parce qu'il y a beaucoup de développement industriel en médecine, et je pense que c'est, mais on voit que c'est des approches de la médecine extrêmement différentes dans l'origine des compétences. Donc le débouché santé, c'est un des gros marchés industriels, il n'y a pas de problème, mais c'est pas des, il n'y a pas de médecin là. Hein, – Il y en a un qui a failli être, qui aurait il aurait tellement un qui a voulu être, être, ouais. mais il est moi, professeur en médecine aujourd'hui. – Moi, je suis qu'un pharmacien. Euh, <rire> <rire> non, non, mais je crois oui. que c'est... Mais il y a une diversité et il y a plein, on pourrait discuter longtemps, il y a des points communs entre ces trois candidats qui sont formidables et je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir. À travers la, la diversité qui est constructive et qui est importante, il faut éviter... On a vu un moule tout à l'heure, là, hein. Il ne faut pas travailler avec des moules. Hein. Si, si on met les, les entrepreneurs dans des moules, on va, on va aller très mal. Mais en même temps, il y a des points communs mm -hmm. des, de caractère, d'enthousiasme, euh, la magie. Et, et je pense que c'est ça aussi une des leçons qu'il faut retenir euh, de la confrontation de ces trois beaux candidats. Vous, vous vous connaissiez les uns les autres ou vous avez pris cette occasion pour euh, faire connaissance Moi, je connaissais euh, l'activité euh, d'André-Luc et J'ai entendu tout. parler de Fabien. Euh, donc, par quoi. contre, j'ai découvert euh, vos, vos travaux qui sont vraiment passionnants. Cette boîte magique, j'ai <rire> bien la voir. Est-ce que, est que des interactions, des collaborations seraient possibles euh, entre vos différents domaines Peut-être déjà sur l'imprimante euh, 3D Oui, bon, on ne mais... veut pas que Produace nous rachète tout de suite. <rire> donc, euh... <rire> Alors, je pense qu'il y a des choses à faire. Euh, sur les applications, très probablement, il n'y a pas d'imprimante 3D à tout faire. Donc, évidemment, aucune de nos imprimantes ne peut résoudre les problèmes du vivant. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a quand même des... Déjà, assez, enfin, plein de choses pour tout le monde, mais je ne suis pas certain que techniquement, il y ait vraiment des, des choses. Par contre, j'ai été passionné par comment on fait. Donc, ça m'intéresse beaucoup. <rire> quant, à le, quant au fait d'avoir abordé par le biais de la programmation, l'analyse des images, etc. Euh, L'informatique mène à tout. Alors là, On a vraiment quelque chose en commun dans notre parcours hein, parce que c'est par là qu'on y est venu. En fait aujourd'hui on est énormément approché au niveau de visible patient par des sociétés qui utilisent des imprimantes 3D et qui sont confrontées à un problème. Il faut imprimer en 3D, il faut d'abord un modèle à imprimer. Et ce modèle lorsqu'il s'agit d'un patient, ben, ils ne mmh. savent pas le produire surtout quand, dans le cas clinique euh, il ne faut pas oublier que c'est du medical device, du dispositif médical. Et donc, il faut, il faut à l'avance être en capacité de faire ce modèle sous un format de dispositif médical, ce que peut faire Visible patient. Donc, en fait, on a de plus en plus de demandes. De sociétés qui utilisent des imprimantes 3D. J'ai même été contacté par une des sociétés qui fait des imprimantes 3D ah oui. pour essayer de voir si elle pourrait, dans l'avenir, proposer des services associés. Donc oui, il y a un lien direct, Il y a direct, vraiment ça, des, des ponts entre et vos, vos, et de vos différentes disciplines. Allez, l'heure est venue de découvrir. Peut-être juste un mot aussi, dans les trois casques, ce qui est très intéressant, c'est la multiplicité des disciplines techniques et scientifiques mises en œuvre, de l'optique, de l'informatique, de, de la biologie, etc. Et aussi cette symbiose dans, dans les trois cas avec la recherche publique. Et je pense que ça illustre bien une étude qui, qui est en train d'être lancée par Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche, notamment sur la question de l'innovation en partenariat. Dominique Vernet, quelque part présent ici, en est d'ailleurs un des des auteurs euh, clés, et, et Jacques, bien sûr, Jacques Lévinaire, est un des meilleurs exemples de cette symbiose entre la recherche académique et le monde industriel. Alors Pierre Brézé, remettez donc l'enveloppe à Alain Berret. Voilà, nous alors comme suspense. dit, euh, le lauréat n'est pas connu pour l'instant, donc c'est Alain Béretz qui va le déclamer. Ça fait très César, hein, je suis un peu désolé. Mais que le gagnant nous épargne des remerciements à sa maman. Hein, comme ça, ça. Alors, the winner is... Luc Solaire. Luc Solaire Félicitations à vous, euh, vous avez le droit à quelques mots euh, supplémentaires. Je suis, un, je suis un peu soufflé, pour une fois je risque de moins parler que d'habitude, ouais. vous avez remarqué quelques que j'ai tendance... Quelques mots hein. euh, oui, <rire> D'abord merci euh, à tous les membres du jury pour euh, ce choix qui, est, qui me surprend, Je dois avouer, parce que je dois avouer que j'avais vu tellement bien avant moi de belles choses, j'imaginais pas forcément avoir le prix ce soir, euh, en, en plus ils savent vraiment garder le secret pour le coup, parce que, habituellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des prix, on nous prévient à l'avance. Donc moi j'étais persuadé du coup de ne pas l'avoir en fait. <rire> donc donc merci, merci pour ce prix qui m'honore plus qu'il m'honore, hein, il me fait une joie incroyable. Euh, derrière des personnes il y a d'autres personnes, je le redis c'est important. Ce prix évidemment je le reçois mais en fait je, je considère que c'est toutes les équipes qui ont travaillé avec moi, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi qui l'ont ce soir en fait ce prix. Et je rajouterais surtout euh, des personnes qui comptent beaucoup, mon épouse qui n'est pas là parce qu'elle s'occupe de mes enfants. Et si elle ne le faisait pas, ben, je n'aurais pas pu être là certainement. Donc merci euh, euh, à elle pour tous le, les sacrifices qu'elle fait en temps, en heure, pour m'aider, pour m'accompagner au quotidien et, et à mes merveilleux enfants. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'elle est prof de français Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, elle est prof de français. Votre... Oui, <rire> oui, Vous n'êtes pas, pas rancunier. <rire> On vous remet donc le, le trophée, la photo sous les applaudissements et les trophées des, des deux autres finalistes. Et Alain Béret, c'est à vous que, que va donc revenir l'honneur et le soin de conclure cette cérémonie. Voilà, la photo souvenir des trois finalistes du prix Marius Lavey 2019. C'est à vous, Alain Bérette. Merci. Euh Bien, écoutez, c'est toujours le, le, le, la position difficile de parler avant le buffet. Euh, donc je vais vous faire attendre trois quarts d'heure à peu près. Euh, mais euh, non, je vais essayer d'être euh, d'utiliser le temps qui m'est donné, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Euh, et je vais commencer par vous citer un texte très ancien, euh, qui est de 1939, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelait Abraham Flexner. Et en anglais c'est joli, c'est « The usefulness of useless knowledge », de l'utilité du savoir inutile. Alors c'est un texte de 1939, mais il est d'une actualité absolument vibrante. Abraham Flexner, ça a été, j'en reparlerai, le premier directeur de l'Institute of Advanced Study de Princeton. Mais c'était ni un chercheur, ni un ingénieur. Euh, c'était un prof, et puis après, bon, bon, il a une histoire un peu compliquée, mais il, il, il s'est lancé dans ce genre de choses. Et dans ce texte, il raconte une anecdote qui lui est arrivée. Euh, il discutait avec George Eastman. Et George Eastman, ça vous dit probablement quelque chose. En tant qu'inventeur, c'est le fondateur de Kodak, hein, Eastman Kodak, et euh, c'est quelqu'un qui, qui a démarré avec un brevet. Un brevet, c'était euh, le film en rouleau. Et en fait, après, c'est un des plus grands déposeurs de brevets, la firme Kodak, puisque j'ai le chiffre là, entre 1900 et 1999, ils ont déposé près de 20 000 brevets. 20 000, un peu moins. Et donc Flexner demande à Eastman, ils discutent comme ça, et c'est relaté dans cet article, pour vous, quel est le scientifique qui a été le plus utile au monde Le plus utile et Eastman réfléchit il répond, il réfléchit, puis il répond, il dit c'était Marconi. Marconi, l'inventeur de la radio. Euh, et Flexner, Flexner euh, bon, je vous le résume, hein, mais lui dit ben non, pas du tout. Je pense que Marconi, c'est pas lui. Euh, les vrais mérites pour la radio, c'est Maxwell. Maxwell, qui était un mathématicien, et qui en 1865 a sorti des équations insupp... enfin, que personne ne comprenait. Euh, sur euh, la, le magnétisme sur l'électricité et accueilli par les mathématiciens comme des maths pures moi je ne suis pas du tout matheux euh, mais c'est ce, ce qui est écrit dans cet article et puis il y a eu d'autres euh, je ne vous fais pas toute l'histoire mais d'autres travaux qui sont branchés sur les travaux de Maxwell et en particulier le der, les derniers travaux on les doit à quelqu'un dont vous connaissez bien le nom les ingénieurs c'est Hertz hein, euh, qui euh, a travaillé dans le laboratoire de Helmholtz à Berlin, qu'on connaît aussi d'ailleurs très bien, parce que Helmholtz, ça a donné la, la société Helmholtz, qui est la plus grande euh, association, enfin soutien de l'équivalent du CNRS, si on veut, enfin c'est euh, l'association qui finance la, beaucoup la recherche au, au, en Allemagne. Il une petite parenthèse sur Helmholtz, je vous livre une petite citation de lui qui va résonner avec ce que je vais vous dire dans un instant. Helmholtz disait donc, et je cite, celui qui, dans ses recherches scientifiques, cherche à obtenir des applications pratiques immédiates, peut généralement être assuré qu'il cherche en vain. Et donc, effectivement, ni Maxwell ni Hertz ne se préoccupaient de l'utilité de leur travail. Ils n'y songeaient pas un seul instant. Ils n'avaient pas d'objectif pratique. Et légalement, c'est vrai, l'inventeur de la radio, c'est Marconi. Il n'y a pas de doute, c'est lui qui a eu le brevet. Mais d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il a inventé Il a inventé, il, a inventé et il y a des, des gens qui connaissent beaucoup mieux ça que moi. Hein, moi, je ne suis qu'un pauvre biologiste. Mais ce que j'ai lu, donc, il a inventé euh, un détail technique, ce qui, ce qui s'appelle le cohéreur ou radioconducteur, hein, qui a permis de réceptionner les ondes et d'ailleurs plus personne n'a ce dispositif aujourd'hui dans une radio, ça, ça, ça n'existe plus. Donc Hertz et Maxwell n'ont rien inventé, c'est leur travail entre guillemets inutile qui a été repris par quelqu'un d'intelligent et d'inventif qui était euh, Marconi et ça a permis d'ouvrir l'ensemble de l'ère des télécommunications avec des, toutes les applications multiples qui se déroulent encore aujourd'hui. Et donc, euh, il y avait bien vraiment Hertz et Maxwell, des génies, on peut dire, mais qui ne pensaient pas aux applications de leurs découvertes, et Marconi, un inventeur qui, lui, ne pensait peut-être qu'aux applications. Et, et, et la, la conclusion de ce papier, encore une fois, 1934, mais on peut, on peut remonter plus haut pour trouver les mêmes choses. Et je vous la lis, c'est une traduction, mais c'est ce qu'il dit, ce qu dit dans ce papier. « La plupart des grandes découvertes qui ont bénéficié à l'humanité ont été faites par des hommes et des femmes qui n'étaient pas motivés par le désir d'être utiles, mais qui cherchaient simplement à satisfaire leur curiosité. Alors pourquoi je vous embête avec ce vieux texte D'abord, je pense pour nous inciter à pas mal de modestie. Euh, le génie inventif, bien sûr, ça ne date pas d'hier. Le débat sur les applications de la science, ça ne date pas d'hier. Et ce débat n'a pas attendu les incubateurs, les hacking camps, tous les dispositifs qu'on a actuellement. Il faut donc savoir tirer des leçons du passé, et je crois que c'est une belle leçon que, que, qui nous est livrée là. Mais à l'inverse... Nous sommes dans une autre période. Euh, il y a une autre science, il y a un autre environnement, il y a un autre périmètre industriel qu'en 1939. Et on ne peut pas juste décalquer cette pensée de 1939 et se l'appliquer aujourd'hui. Euh, les principes de Flexner restent fondamentaux, mais euh, leur mise en œuvre peut, et je dirais même doit, évoluer. Ainsi, euh, exemple, euh, il y a un nouveau type d'innovation aujourd'hui. Euh, avec le développement d'Internet, avec les méthodes d'exploitation des données, on a maintenant ce qui s'appelle l'innovation d'usage. Les innovations d'usage sont aussi disruptives, aussi radicales, euh, que les innovations qui exploitent des technologies elles-mêmes disruptives, comme par exemple celle de Maxwell. Un, un exemple, Blablacar, c'est une entreprise extraordinaire, ils ont levé des centaines de millions de dollars, ils rachètent d'autres boîtes, etc., Certes, elle utilise les avancées technologiques d'Internet, mais elle est basée sur un modèle dont la création de valeur n'est pas technologique, en tout cas pas directement technologique. Et c'est et pourtant le caractère inventif des fondateurs de BlaBlaCar, il est incontestable. Ce sont des inventeurs, ce sont des inventeurs d'un autre type. Oh, vous n'êtes pas d'accord Vous pouvez me dire après. Les sont sympas, euh, 20 ans avant. Exactement oui, mais eux, les routiers sont sympas. Ils n'ont pas fait un rond. Ah bah oui, eh ben oui, ah ben, oui, ben, oui, ben c'est ça. Oui, mais ben, en tout cas, ils ont fait moins de pognon. De toute façon, connais. je ne suis pas un spécialiste des routiers. Hein. Vous m'excuserez. Je ne suis qu'un pauvre pharmacien. Euh, alors, euh, mais je pense que ça interpelle les tenants de la chaîne classique de l'innovation. Que nous soyons chercheurs, que nous soyons ingénieurs, que nous soyons investisseurs, que nous soyons responsables politiques ou responsables de structures d'innovation. Comment est-ce qu'on peut gérer aujourd'hui des inventions qui mettent en œuvre des briques scientifiques ou techniques, certes, mais qui ne sont pas directement des innovations techniques. Et il faut aussi savoir changer son référentiel pour aller vers ce type d'invention et ce type d'innovation. Alors laissez-moi, je vais revenir quand même aux, aux fondamentaux, je vais revenir à, à Flexner. Comment est-ce que, en 2019, c'est-à-dire 80 ans après la publication de cet article, comment est-ce qu'on peut favoriser euh, l'esprit inventif Comment est-ce qu'on peut développer l'innovation c'est bientôt le printemps, donc je vais. Bon, je suis enseignant, donc je file souvent la métaphore, donc je vais vous filer la métaphore habituelle euh, agricole. Euh, pour que ça pousse, il faut plusieurs composantes. Il faut un terreau. Le terreau, aujourd'hui d'ailleurs on parle aussi d'écosystème, je vais y revenir, donc un environnement favorable. Ensuite, dans le terreau, qu'est-ce qu'il faut mettre Des graines. Alors les graines, moi je prétends qu'elles sont encore apportées par la recherche fondamentale. Et quand je dis recherche fondamentale, c'est pas pour l'opposer à recherche appliquée il faut faire un peu d'étymologie fondamentale ça vient de fondement, fondation c'est à dire c'est sur ce quoi on se repose c'est ce qu'on pose à la base hein. c'est pas mieux ou moins bien c'est la base hein. mais ces graines et c'est un autre point qui est important sont aussi apportés par la formation parce qu'il faut donner à nos diplômés ingénieurs, techniciens euh, mais aussi euh, toutes, les, toutes les disciplines le goût, le goût de l'entreprise et le goût de l'innovation et ça, ça se procure par euh, par l'enseignement et puis euh, bien sûr euh, la soif d'innover il faut l'avoir et puisqu'on parle de soif ben, euh, après le terreau et les graines il faut de l'eau, il faut de l'engrais il faut des apports nutritifs alors ça c'est euh, euh, bien sûr l'argent mais c'est pas que l'argent c'est des euh, postes, les postes, un cadre administratif Enfin, c'est ce qui va permettre à tout ça de pousser et puis finalement il faut, il faut travailler ça de manière euh, j'allais dire écologique et responsable il faut du développement durable. Il faut qu'une plante fragile au départ puisse prospérer. Il faut éviter la monoculture. Euh, il faut éviter la recherche du rendement. En particulier, j'y reviendrai un peu, il faut se donner un système qui valorise l'échec. La monoculture où on élimine toutes les mauvaises herbes, c'est pas bon pour l'esprit inventif. Il faut euh, continuer à favoriser l'échec. Et... Euh, on parle souvent d'un écosystème de l'innovation, je l'ai déjà fait, bon, je vous ai dit, moi je suis pharmacologue, je suis biologiste, donc je connais un peu plus ça que euh, les routiers sont sympas. Euh, et donc, euh, je voulais, euh, je pense qu'un écosystème, vous le savez, ça se compose d'un certain nombre d'organismes vivants, qu'on appelle quand on, veut, quand on veut frimer un peu la biocénose, et, de, et des environnements physiques où ils vivent, et ça, vous le connaissez, c'est les biotopes. Et donc, l'écosystème d'innovation, il se doit de préserver cette multiplicité des biocénoses et des biotopes. Un écosystème, c'est darwinien. Un écosystème, euh, c'est-à-dire qu'il y a de la sélection et il y a une forte capacité d'adaptation. Si vous créez un système d'innovation où il n'y a ni sélection ni adaptation, euh, vous n'aboutirez pas justement à, à des vrais résultats. Et c'est dans ce sens-là qu'Abraham qu Flexner, et je reviens à lui, avait créé euh, l'Institut des études avancées à Princeton. C'est un écosystème, un écosystème de la science. Einstein est passé, mais à côté de lui, 33 prix Nobel, 42 médailles Fields. Et il a défini son institut, et je le cite à nouveau, « qui évite la chasse à l'utile, l'esprit de ses chercheurs sera libéré, ils seront libres de profiter de surprises, et un jour une découverte inattendue, apparemment sans issue, se révélera un maillon indispensable dans la chaîne longue et complexe qui peut ouvrir de nouveaux mondes dans la théorie et la pratique ». Donc, il ne rejetait pas du tout l'aspect pratique, mais c'est à nouveau cette histoire de terreau. Alors, revenons pour, à l'innovation et l'invention. Euh, J'avais écrit ça avant de le voir dans la salle, mais je voudrais parler du rapport que, auquel Jacques Lévinaire a participé. Euh, il, tu l'as rendu avec tes collègues en 2018, donc c'est un rapport qui est récent. Il analyse le système d'innovation. Je vais vous citer deux phrases, parce que je crois qu'elles elle, elle rentrent dans l'idée que je veux vous faire passer. Ils disent... Nous sommes convaincus que notre système est complet, en progrès, mais pas assez performant. Et qu'il serait illusoire, voire dangereux, de s'attaquer à un point seulement de la chaîne du soutien à l'innovation. Une chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible. C'est un dicton connu, mais c'est le dicton le plus important, je pense, là-dedans. Et autre point que je voudrais souligner dans ce rapport, que je vous encourage à lire ou à relire, la France qui possède un dispositif de recherche performant sur le plan scientifique on en a vu les exemples, qui produit des résultats de grande qualité reconnus au niveau international, n'en recueille que des retombées économiques largement insuffisantes comparées à celles obtenues dans d'autres régions. Donc il y a une question, on va dire, de rendement ou d'efficience, plus que d'efficacité. Et ce rapport, j'aime bien parce qu'il ne propose pas un remède miracle, un grand dispositif là, qui va tout révolutionner à partir de la création d'un machin administratif ou politique Il propose pas une, mais 55 mesures. Et c'est très écologique, ça. C'est la diversité. Je pense que c'est ça qui est important. Et euh, il insiste aussi sur le fait que cette innovation-là, elle doit être partagée par le, le, la recherche publique, on, a, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais aussi par la recherche privée. Et Dans notre pays, je pense que c'est peut-être l'universitaire qui ne devrait pas en parler, mais il y a un effort à faire du côté de la recherche privée. Parce qu'il faut bien le dire, les rapports comme celui que Jacques a coordonné les recommandations sur ce, sur ce domaine, il y en a plein. Je ne dirais pas qu'il y en a trop, il n'y en a jamais trop, mais vous avez peut-être entendu ce chiffre, 14 rapports depuis le 2017. 2017, pas 2007, hein, 2017, 14 rapports en 3 ans. On peut quand même se demander s'ils sont tous nécessaires euh, et donc je crois qu'il y, y a vraiment, il faut peut-être aller un peu plus, d'abord il faut les lire, je m'adresse à ceux qui sont censés les lire, il faut les lire et puis il faut essayer d'y trouver quelques bonnes idées. Et tout cela m'amène à dire, pour conclure cet exposé, vous permettre enfin de vous restaurer et de vous rafraîchir, que le cœur d'une stratégie de développement économique, que le cœur d'une stratégie inventive basée sur la recherche, ce ne sont pas les dispositifs, ce ne sont pas les institutions, ce ne sont pas les réglementations. La principale source d'innovation et de découverte, ce sont les femmes et les hommes qui les portent. Et petite parenthèse d'ailleurs, pas de femmes dans le palmarès ce soir et pas beaucoup de femmes dans les, dans les éditions précédentes. Je crois qu'il y avait une lauréate en 2010. Donc, mesdames, faites un effort, il faut rentrer dans le système. Les, les, les... Non, mais parce que quand on voit sur le terrain, il n'y a pas de clivage. Je, je refuse que ce reflet, que la capacité inventive serait masculine. Donc, un petit effort peut-être du côté du jury, mais il faut récompenser le, le mérite d'abord. Mais je crois que là aussi, il faut qu'on euh, il faut qu'on favorise plus euh, l'accès des femmes à, à ce dispositif. Et puis, euh, c'est bien pour ça que je, je crois que ce qui est fondamental dans la soirée que nous avons vécu tous ensemble, c'est euh, ce caractère profondément humain. Les trois finalistes ont été formidables. Euh, ils sont pédagogues, ils sont enthousiastes, ils sont déterminés, ils sont persévérants. Euh, et donc, euh, je crois que c'est quelque chose qui, moi, me, me touche beaucoup. Euh, Luc a, a parlé des, des, des chief optimist officers. Alors, je, vais pas, je voudrais juste revenir rapidement là-dessus. C'est pas pour se faire de l'auto-pub la, de strasbourgeoise euh, C'est quoi cette, cette, cette idée Parce que je pense qu'elle a une relation directe avec notre, notre esprit d'innovation et notre esprit d'invention. Donc ce que Strasbourg a fait pour faire de la pub, nous hein, ne, ne l'aurons pas, c'est de créer des postes de chief. Euh, euh, Optimist Officers comme vous savez il y a eu dans certains endroits des Chief Happiness Officers dans des, dans des entreprises euh, on est sans, et, et il se trouve que par, mais vraiment par hasard Luc et moi on fait partie des six CEO COO, Chief Optimist Officers c'est un hasard qui a été regroupé par Pierre et, et son équipe moi j'y suis pour rien et donc euh, c'est quoi ces, ces Chief Officers ils sont censés incarner l'optimisme la dynamique d'un territoire ils, ils en sont leur, leur porte parole et je veux dire, c'est peut-être pas un hasard si euh, nous sommes tous les deux euh, désignés par l'Eurométropole à côté d'autres porteurs qui sont des jeunes entrepreneurs, des sportifs, des personnes de la culture, euh, etc. Il n'y a, a, a pas que la science et la technologie il y a l'ensemble de la dynamique d'une région et d'une ville. Et, et je crois que ce qu'il qu faut incarner, mais que tous vous avez incarné, tous les trois, tous les quatre, pardon, excuse-moi, tous les quatre que vous avez incarnés ici, c'est euh, ces valeurs d'optimisme, de dynamisme, de créativité, dont nous, les COO, nous sommes chargés de faire la, la, la promotion. Et euh, vous tous, les lauréats euh, de, de ce prix. Et l'optimisme dont je veux parler, ce n'est pas un optimisme béatement naïf. Euh, les optimistes... Euh, les, les inventeurs optimistes de, de ce soir ils sont engagés ils sont enthousiastes, ils sont connectés ils sont idéalistes, ils sont généreux aussi on, on, on l'a entendu et l'optimisme je crois en tout cas moi ce qui me fait avancer, ce qui m'a fait avancer dans ma carrière c'est la confiance en l'homme et la femme bien sûr et cette confiance, vous, quatre vous en avez été de, de, de magnifiques exemples et pour cela je veux vous dire merci et, et bravo et puis pour finir je voudrais dire un mot à, à Daniel Daniel Fievet D'abord pour le remercier d'avoir très professionnellement animé cette soirée, mais ça, j'allais dire, il est là pour ça. Mais surtout, je voudrais en profiter pour dire un petit mot sur sa belle profession de journaliste scientifique. Parce qu'ils ont un rôle essentiel aujourd'hui. Sans le soutien du public, sans le soutien de nos concitoyens, il n'y aura pas d'invention. Regardez ce qui se passe en ce moment. Les défiances incroyables sur les avancées aussi fondamentales que les vaccins. Le débat complètement biaisé sur le glyphosate nous montre que nous ne pouvons pas rester dans notre tour d'ivoire. Et vos capacités inventives ne seront rien sans le soutien de nos, de nos concitoyens. Tu ne pourras pas implanter des tissus artificiels si tu n'as pas expliqué aux citoyens que pas, ça ne va pas leur filer le cancer. Hein. Ils vont, ça va sortir sur, sur Facebook à tous les coups. Et donc donner le goût de l'invention, donner la passion de la découverte, faire tout simplement aimer la science, faire tout simplement aimer le progrès, c'est d'abord le boulot des enseignants, je les ai cités tout à l'heure. Il faut commencer à la maternelle et jusqu'à la fac. Donc ça mais c'est aussi le travail des journalistes et singulièrement des journalistes scientifiques comme vous, comme votre complice Mathieu Vidard, qu'on croise souvent, et puis tant d'autres. Et donc je vous dis, au nom, au nom de notre communauté, merci, mais surtout continuez, parce qu'on a super besoin de vous. Voilà, mesdames, messieurs, au-delà des félicitations... Au-delà, je crois, de la légitime fierté de nos quatre lauréats, je voudrais vous remercier, je voudrais remercier la Fondation, l'ensemble des organisateurs, les jurys qui ont fait un boulot, c'est un gros boulot. Donc merci et bravo pour avoir construit tous ensemble cette belle soirée qui, grâce à vous, je dois dire, nous rend optimistes et même, on va le dire, nous donne la pêche. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Alain Beret. Ainsi s'achève cette cérémonie. Je vous invite à aller prendre un verre au premier étage. Merci à vous et très belle soirée.